Dieu crée en moi un cœur pur.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 Soit l'éternel, Alléluia L'éternel est mon berger, Alléluia Soit l'éternel, Alléluia L'éternel est ma force, Alléluia Notre Père et précieux sauveur, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce privilège et la grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver encore ce soir dans ces lieux que tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir pain, pour avoir communion avec toi et aussi avec ton peuple, Père. Merci encore pour le souffle de vie, Seigneur. Oh Dieu, c'est vrai, comme Ézéchias l'avait dit en ces temps-là, que les vivants, ce sont ceux-là qui te louent comme nous aujourd'hui aussi, Bénévole Père Saint, Dieu, pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu n'as pas encore fait, Seigneur notre Dieu. Merci encore pour ce peuple qui est rassemblé en cet endroit, ceux qui sont aussi en connexion à différents endroits aussi, mon Bénévole Père Saint. Nous te remercions parce que ton bras est tellement aussi puissant Seigneur. Tu agis encore aujourd'hui, mon bénémoine Père Tébissant, comme hier en Israël, mon mon Père oh Dieu. Lorsque tu étais là, tu conduisais encore davantage, mon roi. Nous sommes un peuple privilégié, Seigneur. Nous sommes heureux, mon Père Saint-Dieu, de, de marcher avec le puissant sauveur, le vainqueur de Golgotha, mon mon Père oh Dieu. Oh Maître béni, nous avons vraiment soif de toi. Nous voulons marcher encore davantage avec toi, bénémoine Père Tibissant. Parce que regarde combien les jours sont maintenant tellement si sombres, mon roi. Mais tu es là pour nous éclairer encore davantage, mon Père. Merci encore pour les cantiques qui ont été chantés, Père Saint. Merci encore pour la joie d'être encore dans ta maison, bénémoine Père Tibissant. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci aussi pour les enfants qui ont chanté, bénémoine, Père Saint-Dieu. Que tu le bénisses richement, mon bénémoine Pas du pour les efforts qu'il fournit en cet endroit. Sois exalté encore aujourd'hui, bénémoine Père Saint, Dieu, pour le soutien que tu nous apportes, mon béni pour Dieu, pour l'assistance que tu nous apportes, mon -Père Saint, Dieu. Tant matériel qui est finis, bénévole, nous de parce que tu es les dieux. Tu vas encore pour nos besoins, Seigneur. Merci au Éternel, notre Dieu. Nous avons toujours besoin de toi au jour le jour, mon sauveur. Nous voulons toujours avancer avec toi, mon Seigneur, Parce que toi, tu es le Dieu qui marche en continu, nous voulons avancer avec toi, mon Sauveur. Sois béni et glorifié. Merci pour le pardon de nos péchés, nos manquements, nos iniquités, nos faiblesses, mon béni, nous sommes consolés parce que tu es vraiment présent et tu prends encore pour nos iniquités, mon béni, Seigneur. Merci, oh, parce que tu vis. Sois béni et glorifié, mon Roi, car nous t'avons ainsi pris, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Il est un nom, ce nom est merveilleux. C'est lui que nous aimons entendre de nos oreilles. C'est lui que nous aimons aussi chanter. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui console nos cœurs. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il vous fortifie. Vous savez, c'est un peu fort, j'ai l'impression que j'y suis. Si on peut diminuer un tout petit peu, merci beaucoup qui vous fortifie et qui vous soutiennent. Et nous, nous réjouissons toujours lorsque nous avons euh, ces temps de communion ensemble autour de la parole de Dieu. Et nous nous réjouissons aussi, que Dieu te bénisse, ma bénédiction. Nous nous réjouissons aussi de ce que nous pouvons être de ceux qu'on appelle aussi que s'il si y avait une génération qui pouvait <rire> venir effectivement, des témoins effectivement de ce que euh, la fidélité de Dieu se manifeste aussi dans notre temps, en voyant réellement aussi que c'est Dieu qui, après tant de temps, tant, tant d'années, effectivement aussi des périodes qui se sont passées, c'est Dieu n'a jamais manqué, il n'a jamais failli, effectivement, et que il est toujours, effectivement, comme au temps où il marchait, effectivement, avec Adam aussi dans le jardin d'Éden. Il n'a pas changé, les années changent pour les hommes, avec les temps qui passent effectivement aussi, mais notre Dieu témoigne qu'il est vraiment toujours le même. » Et il le montre aussi, effectivement, par sa fidélité à pouvoir veiller à ce qu'il a eu, à pouvoir déclarer et aussi l'accomplir aussi, certainement. Cela qui fait encore davantage, effectivement, aussi notre reconnaissance à l'endroit de Dieu et notre force aussi, malgré tout ce qu'on peut avoir sur notre chemin comme... Situation aussi pénible et difficile. Nous lui sommes reconnaissants parce que il a dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est pour ça qu'il les a prononcés aussi pour que nous soyons encouragés sur le chemin où, où nous sommes en nous souvenant qu'effectivement qu'il avait dit. Et comme l'écriture les dit, il a dit lui-même aussi que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, certainement que je suis au milieu d'eux. Nous réalisons qu'effectivement que notre Sauveur, notre Seigneur, il est vraiment au milieu de nous lorsque nous prenons aussi conscience qu'il est présent, parce que Il ne peut pas vraiment manquer à sa promesse. Nous réalisons aussi que ce qu'il a, a déclaré même dans les temps passés, et qui a eu à pouvoir également aussi prendre son cours, doit être aussi quelque chose qui nous interpelle, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, et à nous qui sommes donc arrivés effectivement dans ce temps, dans cette génération dans laquelle nous sommes. Nous, nous devons être beaucoup plus reconnaissants au Seigneur notre Dieu par rapport à, à ceux qui étaient dans les générations donc passées, donc lointaines, comme des hommes comme Abraham, effectivement, c'est que ces gens-là, ils ont eu à pouvoir avoir confiance en ces dieux depuis les temps-là. Parce que on nous dit qu'en tout cas, ils avaient foi dans le Seigneur, ils cherchaient une cité dont Dieu était donc l'architecte. C'est pour ça que ils n'ont pas voulu prendre plaisir aux, aux choses du monde. Ils se sont privés effectivement parce que Abraham était comme un prisonnier de Dieu. Il a voulu être comme ça, il pouvait mener sa vie comme il le voulait. Mais depuis que le Seigneur l'avait appelé, tout semblait sombre d'une certaine manière, mais il s'est accroché. Quand nous regardons, nous nous avons lu Abraham, ces gens-là qui ont eu simplement à pouvoir entendre parler d'une certaine manière ou d'une autre, dans un certain sens, effectivement. Mais la Bible dit qu'ils étaient vraiment accrochés à cela. Ils cherchaient une cité dont Dieu était, donc l'architecte. Mais nous, nous sommes, God bless you, nous sommes heureux parce que lorsque lorsque lorsque la promesse de Dieu s'est accomplie, effectivement, comme Dieu avait fait à Abraham, la promesse à Abraham que tu seras en Isaac, sera nommé pour toi, une postérité, vous vous souvenez de cela Parce que la Bible dit que toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, pas à ses postérités, comme c'était de plusieurs, mais à sa postérité, c'est-à-dire une seule, c'est-à-dire à Christ. Quand la postérité d'Abraham est arrivée, il nous a dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Donc, ce qui avait été dit à Abraham, effectivement, dans les temps anciens, ça devient encore beaucoup plus clair, parce que Dieu n'a pas oublié, dit, « Mais je m'en vais vous préparer une place. » Et là, aussi, le Seigneur, notre Dieu, il prit donc Jean, celui de Patmos, il a mené à hauteurs pour lui montrer cette cité, effectivement, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez que ces gens-là ont eu à pouvoir croire, effectivement, des choses qu'ils n'ont pas eu à pouvoir voir mais simplement parce qu'ils avaient confiance à ce que le Seigneur, notre Dieu, était pour eux. Mais vous et moi, vous direz que frère, mais vous et moi, mais on l'a décrit. Abraham, on ne lui avait pas décrit la ville, là. Mais toi et moi, nous pouvons la lire. Cette ville dont nous attendons tous, elle est décrite, effectivement, comment elle est. Ça, Abraham ne le connaissait pas. Mais toi et moi, nous connaissons cela. Ça veut dire que si Dieu était un Dieu qui oubliait les choses... Et qu'il ne pouvait pas arriver à voir tenir sa promesse, effectivement, il ne veut pas revenir encore dans Jean 14, n'aurait dire la même promesse, que je m'en vais vous préparer une place. Et cela aussi, en tenant cette promesse, effectivement, il démontre qu'effectivement, qu'il ne parle pas en l'air, effectivement, mais qu'il parle effectivement de choses dont il sait et dont il a la capacité de pouvoir amener cela, effectivement, aussi à son accomplissement. Parce que quand Jean a décrit effectivement la ville en question, vous nous rendre compte que c'est vraiment extraordinaire et nous comprenons maintenant ce que veut dire effectivement aussi la foi. C'est-à-dire que arriver à pouvoir croire, et c'est vrai parce que la manière dont cela, la définition a été donnée en disant que c'est une ferme assurance. Ce n'est pas une sorte de probabilité parce que ces gens-là, vous vous souvenez, comme nous avons lu ça, je pense, dans les livres des Hébreux, regardez, je pense que c'est cela qu'on a lu, ça quelque part dans les livres des Hébreux, au chapitre 11 ou quelque chose comme ceci, je suppose que c'est cela juste, nous puissions arriver à pouvoir les voir aussi. Ah, <coughs> Hébreu au chapitre 11, et, et, et, et nous lisons effectivement au <coughs> verset, verset, verset 8, je vais rapidement dit, mais, mais verset, 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel dans sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous y êtes, hein? Je vais prendre la, la même chose que vous ici dans, dans votre version pour que nous puissions. Être aussi dans le même. Nous faisons donc. Hébreu, donc, au chapitre 11. Et nous lisons donc le verset 8. C'est cela, oui. C'est cela. Pardon, je vais donc y arriver. Voilà. Il dit donc. Il dit donc. Donc, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qui devait rester un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous vous souvenez, non? Mais c'est par la foi aussi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, le cohéritier de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez que ça, c'est merveilleux de pouvoir voir comment ces hommes avaient cette assurance dans les choses qui concernaient Dieu. Effectivement, il dit, mais une cité dont Dieu était donc de même le constructeur et l'architecte. Alors il dit, effectivement, dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et l'enfantant parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est donc dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu le des choses promises, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire, une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être, Dieu n'a pas honte, appelé, pardon, Dieu pas honte appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement, que tous ceux-là qui nous ont précédés, il ils avaient réellement une ferme assurance dans ce que le Seigneur, notre Dieu, pouvait arriver à pouvoir réellement aussi leur annoncer. C'est quand même extraordinaire parce que vous pouvez remarquer que du temps de, de Noé, comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est temps de Noé, je pense, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 6. Et si nous retournons un peu plus loin, on retrouve, voilà, Genèse, chapitre 1. Nous voyons donc la création, et puis chapitre 2, et puis et chapitre 3, lorsque le serpent est venu, effectivement, ainsi et puis chapitre 4, quand il est sorti, et puis évidemment, avec, avec aussi Caïn et Abel, et puis chapitre 5, pour ça, il était effectivement aussi d'Adam, comme vous l'avez vu, effectivement, et puis, chapitre 6, effectivement, on nous parle, effectivement, de Noé Remarquez très bien, frères de ça, ce que, depuis les chapitres 2, 3, 4, effectivement, donc, effectivement, les gens, et même quand on nous parle, effectivement, de la durée des des, des vies, effectivement, de ceux qui étaient là. Par exemple, comme, comme Adam, et puis les sept et les autres, effectivement, combien Leurs années étaient dans les 600, 700, 800, effectivement. C'est-à-dire qu'ils vivaient tellement longtemps parce qu'ils étaient encore plus près des choses qui étaient encore davantage à la présence de Dieu. Mais remarquez bien au chapitre 6, effectivement, ce c'était pas encore très lointain par rapport au, au chapitre 11, effectivement, pas très lointain. Mais regardez ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dans cette période-là, chapitre 6, effectivement, qu'on parle de quelque chose que les hommes qui étaient sur la terre, leur cœur était tourné vers le mal et puis, Dieu qui vient vers un homme du nom de Noé, effectivement, qu'on lui dit que Noé trouve la grâce de Dieu. Et puis, Dieu lui parle, effectivement, donne un message particulier, effectivement, qui était contraire, effectivement, à la pensée des hommes. Mais regardez, on se pose la question, on va savoir, mais combien ont pu croire à cela c'est pour que nous puissions comprendre qu'effectivement que la parole de Dieu ne peut jamais et ne pourra jamais retourner à Dieu sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a été envoyé. Or, ça veut dire que quand Dieu parle et qu'il dit quelque chose, soyez sûrs et certains qu'il y aura de véritables croyants qui vont croire de tout leur cœur, mais vraiment sans l'ombre d'hésitation. Parce que c'est là, oui, mon frère et ma soeur. Il y aura des gens qui ne vont pas croire, qui seront des chrétiens limitrophes. Mais il y aura de véritables chrétiens, de vrais qui croiront réellement, sans doute effectivement, parce que cette parole leur a été envoyée. C'est pour ça que nous croyons dans le livre de deux pierres, je pense un ou deux pierres. Je pense qu'il dit une chose effectivement ici. Je crois que vous vont le trouver dans euh, premier ou second Épitre de Pierre. Je pense que c'est cela. Que nous allons le lire avec vous ici où cet homme de Dieu nous prépare de cela, je pense que c'est cela, effectivement, mais c'est dans 1 Pierre, je pense, c'est cela, je pense que chapitre chapitre 2, effectivement. Hein, 1 Pierre au chapitre 2, il dit ceci, je pense que <coughs> verset, euh, verset, je pense que mm -hmm, verset, verset 6, 1 Pierre, chapitre 2, verset 6, il dit, car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en sillon une pierre angulaire. Choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Et puis verset 7 il dit, son honneur donc se montre donc pour vous qui croyez. Pour vous qui croyez. Donc cette façon de pouvoir croire est la façon dont Dieu aime réellement que nous croyons dans ce sens là. Ce n'est pas la manière dont nous pensons pouvoir croire. Mais c'est la manière dont Dieu pense effectivement que c'est cette façon là de pouvoir croire qu'il veut. Il dit, mais, vous, donc, qui, qui croyez, vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejeté ceux qui bâtissaient est devenue donc la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont donc destinés. Il dit, vous, au contraire, vous êtes donc une race élue, un sacerdoce royal, Amen. une nation sainte, un peuple acquis, en fait que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son immeuble lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Il dit qu'effectivement, que c'est pour que nous comprenions qu'en réalité, que quand Dieu prononce une parole, sur et certain frères et sœurs, tout le monde ne va pas croire. Il y en a de ceux qui vont croire une partie, il y en a de ceux qui vont essayer de pouvoir croire, mais il y en a de ceux-là qui ne demandent même pas autre chose que de croire simplement ce que Dieu a dit. Pour quelle raison Parce que Dieu, quand il dit une chose, effectivement, la parole qui sort, et doit s'accomplir. Donc il doit y avoir des hommes ou des femmes que Dieu a créées pour cette période-là. Est-ce que vous suivez Qui doivent réellement croire, même si la parole est tellement difficile, mais ils ne peuvent pas douter. Parce que c'est pour le temps dans lequel ils seront que Dieu les a placés là, avec ce qui est nécessaire dans leur cœur. Pourquoi Parce que expliquez-moi comment est-ce possible qu'un homme comme Abraham, qui était aussi un idolâtre, messieurs, pouvait entendre la voix de ces dieux, lui mais qui ton père est ta mère ta patrie Ce n'est pas facile. Donc tu dois tout abandonner. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais l'homme entend simplement. Il pouvait quand même discuter aussi. Mais puis, bon, est-ce que c'est vraiment Dieu Parce que, bon, est-ce que, est que, parce que on nous a pas dit que il priait euh, les dieux d'abord enfin, il priait Dieu. Non, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il était là qui Charan avec sa famille, avec tout ce qu'il avait, effectivement. Mais il entend, Dieu vient vers lui. Parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il vient vers lui. Il s'adresse à lui. C'est sûr et certain qu'il était sûr et certain que quand il s'adressait à Abraham, Abraham croirait. Pas une petite moitié de quelque chose, non. Qu'Abraham avait en lui la chose qu'il fallait pour que quand Dieu parle, qu'il croit. Parce que Dieu savait, Abraham ne le savait pas. Mais Dieu savait qu'au travers d'Abraham, il ferait l'histoire. Cet homme ne savait pas que son nom serait aussi grand. Parce qu'on nous dit aussi aujourd'hui que nous sommes la postérité d'Abraham. Mais il ne te connaît pas, il ne connaît pas. Tu ne veux pas savoir effectivement que l'action que Dieu a posée sur lui allait avoir l'impact dans le monde entier. Nous sommes la postérité d'un homme qu'on appelle Abraham. Amen. Simplement parce que quand la parole de Dieu est venue vers cet homme, on a pu voir que l'homme n'a pas discuté l'homme ne s'est pas mis à raisonner, effectivement. Et puis, et quand bien même la partie qui, qui me touche beaucoup, c'est que quand il savait très bien que bah, sa femme était stérile, effectivement, il dit à Dieu, je m'en vais 100% enfants, tu me bénis, effectivement. Et Dieu lui dit, regarde le ciel contre les étoiles. Chose qu'un homme comme vous et moi, j'ai toujours répété ici, on ne peut pas croire cela. Comment un homme seul, effectivement, va. Il n'a même pas une femme qui peut affronter, effectivement, mais cet homme, sa femme va avoir. Il n'y a pas lui, effectivement, il va avoir. Il pourrait dire, mais non, Seigneur, quand même, je peux croire à tout, mais quand même, ça, c'est quand même difficile, là. Mais non, mais non, mais non. La Bible dit, effectivement, Abraham crut à cela. Écoutez bien d'abord comment l'écriture dit, je pense, dans le livre de, de, de Genèse, effectivement, au euh, chapitre. Euh, je pense que c'est cela, Oui. Ah, ah. Et voilà, je vais chapitre 15, je pense. Oui ah. Abraham, chapitre 15, chapitre 15 euh, Genèse 15, verset 1, il dit, après ces événements, la parole de l'éternel fut donc adressée à Abraham dans une vision il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera donc très grande. Et, et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu parce que je m'avais sans enfant Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera donc mon héritier. Donc il n'avait pas d'enfant. Et cet homme me dit, mais, je vais avoir tout ça, mais qui va en hériter ce n'est pas une postérité qui vient de moi, qui va sous la terre. Vous savez que quand Dieu vous choisit, vous appelle mon frère et ma soeur, vous ne pouvez pas imaginer les promesses que Dieu a pour vous, et aussi les bénédictions qui vont vous suivre. Parce que Dieu ne fait C'est pour ça, ne soyez pas négligents. Il faut qu'on soit conscient de ce que, de, de l'appel que Dieu nous a accordé. Pourquoi je pense au le livre des Éphésiens, chapitre 4, effectivement, je pense que, je pense que, Éphésiens, nous revenons d'Abraham tout à l'heure, Ephésiens, au chapitre 4, je suppose que cet homme de Dieu, quoi, l'apôtre Paul, je pense que, il, il nous dit cela aussi, il dit, voilà, regardez bien, il dit, verset 1, il dit, Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation, c'est quoi Mais c'est l'appel. Comme, comme Abraham, effectivement, a été appelé. C'est pour ça que je pense que dans les Hébreux, nous l'avons dit, effectivement, aussi, hein, ici, verset chapitre 11, verset 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit lors de sa vocation. Vous suivez cela Amen. La vocation, mais c'est l'appel qui lui a été fait. Donc Dieu l'a appelé. Quitte ton Père et ta mère, ta patrie Dieu a fait la même chose aussi avec toi. S'il si a fait avec toi, il faut que tu sois conscient que... Parce qu'Abraham savait que Dieu l'a appelé. Savait que Dieu lui a dit clairement, qui ton père est ta mère, et ta patrie. C'est ça qu'on appelle la séparation en fait. Donc on, on est complètement et totalement séparé. Il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de pays que nous sommes des Congolais, nous sommes des Camerounais, nous sommes des, des Flamands. Nous... Non, non, non, non, non, non. Il n'y a plus cela. Quand Christ a appelé, effectivement, il t'a fait sortir de toutes ces choses. Amen. C'est jamais, quand on revient, nous, nous sommes des, des Congolais, nous, nous sommes des, des, des, des, des je sais pas moi, des Camerounais. Non, mon frère, c'est vrai que, humainement parlant, mais nous, ne sommes plus à ce stade-là. Nous sommes sortis des coutumes, des effectivement, de nos parents qui nous venaient toujours à des choses immondes, effectivement. On doit sortir de là. Maintenant, on avance, effectivement, avec un frère de sœur. J'avance avec les frères que Dieu a fait sortir, vous savez, du Cameroun, que Dieu a fait sortir de l'Italie, de l'Allemagne, effectivement. Il n'y a plus d'Allemands. Parce que Dieu nous a fait, c'est l'appel de Dieu, sortez du milieu de mon peuple. Parce que si on reste effectivement congolais, on a des coutumes des congolais. Oui, ça. Il faut que nous comprenions que l'appel à sortir, c'est comme Abraham quitte ton père et ta patrie. On quitte tout effectivement pour marcher avec qui Avec les drapeaux du Congo partout où nous passons. Non, non, non, non, non. Il a pas demandé de main, prendre les drapeaux de, de tel pays, de pouvoir s'identifier. J'ai marche avec l'été. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. L'étendard l'étendard du salut. Nous sommes, nous sommes un peuple. C'est vrai. N'oubliez pas cela, frère et soeur. Nous sommes citoyens des cieux. Dès que nous nous sommes citoyens, nous avons une patrie. Il y a un autre vers lequel nous allons. C'est pour ça que l'un était chinois, l'autre était italien, l'autre espagnol. Maintenant, quand je leur dis, mais je n'ai pas un frère qui est espagnol, c'est un frère en Christ. Amen. Une seule nationalité. Amen, amen. Oh frère, que Dieu nous aide amen. à comprendre cela, parce que quand on pose le regard sur mon frère, ah, c'est un Espagnol, ah, il ne mange pas comme moi. Mais ça, ça n'a rien à voir, mon frère. La nourriture, dire, je ne sais pas, mais que Dieu nous aide. Je vous ai toujours dit, prenez un Espagnol, amenez-le dans le fin fond des casumales. Je ne sais pas si ça existe. Ben hein. euh, bah, oui, je crois que oui, ça existe. Eh euh, bah, là-bas, donnez le les choco. Je pas si... Bah, bah. comment on appelle la, la, la, la, les, les... chocs, c'est choco. C'est ça, mon Avec les, les bitoyos. Vous le laissez là-bas avec euh, la sauce de butoyola et tout le avec euh, les petits. Faites d'abord faites allez voir, pendant deux ans, trois ans, quatre ans, il se tape toutes ces choses-là. Évidemment, mais vous l'amenez ici, vous donnez des fruits. oh, c'est pas possible. Il n'y a pas un peu des.. C'est se que comme ça parce que son estomac, sa langue est habituée avec les, les butoyos. Il peut manger avec les... les vous avez les arrêtes dans la bouche qui séparent la langue se séparent les arêtes. Il est tellement habitué qu'il te dit, mais c'est pas possible, mais chez nous... Il ne dira pas qu'au Congo dit chez nous, là-bas. Parce que... Il, il mais c'est la vérité. C'est l'environnement qui fait ça. Mais quand nous sentons de cela, nous sommes en Christ, nous avons notre environnement. Amen les choses changent, notre langage change, nous voyons les choses différemment. Parce que c'est à, à quoi le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés, frères et sœurs, à quitter toutes ces choses-là. Parce que pourquoi Il a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Parce que s'il t'a fait sortir d'un pays pour que tu ne sois plus participant à, à ce pays-là, mais c'est pour que tu puisses aller dans ton pays. Amen. Bien sûr, nous n'étions pas un peuple. C'est vrai. Mais maintenant, nous sommes un peuple. Et nous avons une nation. Un peuple acquis. Et une nation sainte. Un sacerdoce royal. Nous savons où nous allons. Nous ne sommes pas des aventuriers sur la terre comme si on tentait de jouer au football. Non, non, non, non. Nous sommes sérieux. De l'appel que Dieu nous a adressé. Oui, messieurs, nous en sommes convaincus. Et nous marchons avec assurance, frère. Si tu marches un pied à gauche et si un pied à droite, tu n'arriveras pas à pouvoir avancer dans cela. Non, parce que ce chemin est tellement étroit. Ça veut dire que, veut dire que tu dois prendre les dispositions que sur ce chemin qui est étroit. Regardez, très bien, il faut comprendre effectivement, dit l'âge spacieux, chacun veut, il marche comme il veut. Mais sur le chemin étroit, on ne marche pas comme il veut. Mais ce chemin-là, il est bien taillé pour que, que tu aies la forme qu'il faut pour y passer. Il est, il est tellement étroit. Ben, si tu es trop gros, ça pose un problème. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour maigrir, maigrir. Mais pour avoir la forme des secondes main, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse... Mais c'est vrai, frère. C'est une illustration, hein? je n'ai pas dit aller faire des régimes. Non, c'est une... la vérité, frères et sœurs. Ce n'est qu'une illustration pour comprendre que les chemins étroits, il n'est pas comme le large, où on peut manger la semoule comme on veut, on laisse les corps aller comme n'importe comment, puis on peut marcher sur ce chemin comme ça. Non, là, il est étroit, donc je veille sur ce que je mange. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Lise. Oui. Je mange pas n'importe quoi. Qu il fait que... Non, je veille comme l'aigle. Il veille pour que tout pousse à la même dimension. Pour que quand il lève les ailes, l'envergure. Alléluia. Oui, monsieur. Frère, oui, je ne peux pas aller n'importe où. Non, je dois marcher comme il veut pour que la taille soit. Je vais passer sur le chemin 3. Parce qu'il est resserré. Je dois, mon frère. C'est pourquoi nous devons nous traiter durement. Le monde va nous insulter et vous vous privez, vous n'allez même pas prendre un petit verre. Je vais pas prendre ton verre. Parce qu'ici, ah oui, c'est vrai, frère. Non, non, non, non, non. Les plaisirs du monde, vous pouvez les prendre. Parce que moi, je dois être dans la forme de tel que je puisse passer sur ce chemin étroit. Ah, chemin de douleur. Mon maître hein, m'a montré qu'effectivement, qu pour atteindre cette gloire-là, je dois passer par ce chemin-là. C'est là, là qu'il nous a dit, on nous a dit, homme de douleur. Habitué à la souffrance. Oh oui. C'est ça notre quotidien, mon frère et ma soeur. On ne peut pas être comme le monde, effectivement, qui, qui désire, effectivement, que oh, tout soit toujours sucré, sucré. Non. Moi, je vais prendre les, les branches amères. Vous savez que c'est bon pour la santé Ah oui, toujours sucré, sucré. Non. Sucré, mauvais pour le corps. Mais les branches amères qui te font, ah c'est pas bon là. Eh bien, ça fait du bien au corps. Et c'est pour ça que nous, que les fouets viennent, gloire à Dieu. Les difficultés sur le chemin, gloire à Dieu. Pourquoi Parce qu'il me taille. Il m'étaille, il m'émonde, effectivement. Parce que quand il y a trop qui passe comme ça, il frappe. Pour que je sois comme cela. Mais c'est la vérité, mon frère et ma Nous avons besoin de pouvoir nous tenir, effectivement. Surtout que nous comprenions en réalité pourquoi Dieu s'est adressé à moi. Abraham était conscient. Et toi, tu as appelé fils d'Abraham. Vous vous souvenez, frère et soeur vous vous souvenez frère Ce, ce n'est pas une, une histoire qu'on peut arriver à parler Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ceux-là Qui étaient charnellement Qui eux-mêmes s'appelaient fils d'Abraham Il a dit mais si Abraham était votre père Vous ferez les œuvres d'Abraham Et si nous nous sommes La, la possédée d'Abraham Pourquoi on nous appelle la possédée d'Abraham Qu'est-ce qu'Abraham a pu faire d'extraordinaire Il ne sait pas offert lui-même Pas du tout L'obéissance, la foi dans la parole de Dieu, sans nos frères que Dieu nous aide. Sans, sans hésitation, sans l'ombre d'un doute. C'est cela le caractère que Dieu veut trouver en toi. Par rapport avec quoi Avec les promesses qu'il t'a faites. Pourquoi douter les promesses La guérison c'est pour toi. Même si j'ai, non mon frère, je ne peux pas douter de Dieu. Parce que, aussi vrai que tu es né de lui, le doute est parti. Amen. Comme nous le chantons chaque promesse est dans le chapitre, chaque verset, chaque ligne. Vous croyez, non Est-ce que vous, vous le croyez Amen, Parce que, frères et sœurs, tu perds ton temps inutilement si tu ne le crois pas. Parce que ça sert à rien. Tu peux gêner ici, chanter ici, faire tout. Quand la trompette rétentira, tu vas rester. Ah, ben oui, c'est pas l'effet des doigts. Ah, parce que je vais. Non, il va pas te regarder parce que tu viens à l'église. Non, il va regarder quand tu viens, qu'est-ce que tu apportes au-dedans de toi. Yeah. Sûr et certain, frère et sœur. Si c'est la chose que Dieu veut voir, est-ce que vraiment il croit en moi? Il a dit ça, c'était ça c'était Marc, je pense dans la scène de créateur. Quand il a dit, le départ, quand il est venu faire dire, oui, il dit, Seigneur, si tu étais là, il dit, mon en frère fait, ne serait pas maudit, gloire à Dieu. Il dit, mais, mais, mais ton frère ressuscitera. Elle même il a dit, tout ce que tu demanderais, que Dieu te le donne. Il dit, mais il a dit, non, non, non, non, non, non, non. Je suis la résurrection. Et la vie, il fallait que les oreilles s'ouvrent. Mais ils arrivent maintenant devant le tombeau. Parce que quand il a dit, il veut voir aussi jusqu'où tu vas aller ôtez oh, la pierre, parce que tu voulais que ton frère vive. Tu m'avais invité. Frère, le Seigneur n'oublie pas ce que tu lui demandes. Même si les mois sont passés, il viendra toujours. C'est parce que nous ne redonons pas bien les choses, mon frère. J'ai prié, je ne vois rien. Non, il est là pour toi. Il va le faire pour toi. Mais regarde de quelle manière il est fait. Il avait prié, il dit, mais Seigneur, viens pour que mon frère vive. Il yeah. Parce que le désir, c'est quoi Que mon frère ne meure pas, qu'il soit vivant. Mais ce n'est pas vrai. Tu voulais qu'il soit vivant. Mais maintenant, il est venu. Et, mais il est venu quand Quand il est mort déjà, plus d'espoir et rien du tout. Mais tu l'as invité. Tu as envoyé des messagers vers qui Dieu n'oublie pas. Ton désir, il est chez. Seigneur, donne-moi. Il sait ce que tu veux. Mais maintenant il est venu effectivement, si tu étais là, il regardait, il a parlé, il a parlé, il a parlé avec respect, il me dit, mais ton frère, tu le voulais non, il ressuscitera, mais elle est partie déjà dans le futur, il dit non, je suis le présent, tu ne m'as pas appelé dans le futur, tu m'as appelé dans ton présent, donc j'ai dit, va ressusciter. Il dit, moi ici je suis la résurrection et la vie. Mon frère et ma soeur, c'est la vérité. Amen. Amen. Amen. Et puis bon, il dit, où Il part et dit, mais il, il arrive, il a dit, mais, ah, Rabbi Rabbi Seigneur, il sent déjà. Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il était déjà pour lui Mais il savait. Amen. Quand ton problème est devenu tellement compliqué, plus bas, mais il sait très bien la situation peut pourrir, il se laisse pourrir la chose mais ce qu'il attend de toi est ce que tu crois qu'il est capable de faire l'impossible il va le faire Alléluia oui monsieur il ne peut pas faillir notre Seigneur non non non non non non non non il ne faillira jamais frère non non il a fait la promesse de pouvoir être mais c'est si le Satan. à toi il a fait la promesse, il tiendra sa promesse Tu es certain. Je vais terminer. Alors là, il dit, où l'avez-vous vomi. J'aime Dieu. Vous savez, que ton nom soit béni, Père. Tu es merveilleux. Vous vous rendez compte, effectivement, que pendant qu'ils ont parlé, ils ne se rendaient pas compte, qu'effectivement, que Dieu était tenté de répondre à leur prière. Amen. Mais ils voyaient, frère, voyez Dieu plutôt que les circonstances. Amen. Parce que ça, c'est la foi qui regarde. Peu Qu importe les circonstances, c'est pourri, c'est un peu plus possible. Non, ne regarde pas la circonstance. Regarde l'auteur qui te parle. Sa capacité de faire les choses pour toi. C'est ce que tu dois regarder. Pas les vagues, non. Pas les vagues, non. Il calme la vague. Il calme la tempête. Il te fait marcher sous les eaux. Quand il te dit, fais simplement, Amen. crois simplement. Et la chose se fait là. Amen. Il savait, mon frère, il savait très bien que Lazare était mort depuis quatre jours. Il était pourri, décomposé. Il n'y avait pas d'espoir. Mais tu avais prié. Amen. Tu m'as demandé. Amen. Tu m'as invoqué. Eh bien, je suis venu. Amen. Oh oui, monsieur. Nous l'avons entendu ici, frère et soeur. Ce n'est pas au moment où ils ont dit à, à, à, à, à, au roi, ouais, effectivement, que oh, ça que notre Dieu est capable de pouvoir le faire. Ce n'est pas à ce moment-là que Dieu est venu. Non. Ce n'est pas quand on les a liés que Dieu est venu. Non. Ce n'est pas quand ils s'approchaient à la porte que Dieu est venu. Non. C'est quand ils sont entrés dans le feu. Ils ne s'y attendaient même pas. Mais vous avez vu foi en lui. Il vous avait dit, il est capable. Il dit, voici ma capacité. Oh fait, dans l'enlèvement, nous partirons. Amen. Sur, Alléluia, et c'est frère. L'enlèvement aura lieu, frère. Amen. Nous partirons, Amen. nous rentrerons chez nous. Amen. Tu vas rester ici, faire quoi? Amen. Regarde, simplement, les, les vents de Corona. Regardez les mots. n'est qu'un peu, je voulais dire ici, non? Ce n'est qu'un petit truc qui passe. Bien sûr, corona passera. Bien sûr que ça passera, monsieur. Vous n'avez pas remarqué que les début... Ah, corona, la mort est après tout le monde mourir par la peur. Mais aujourd'hui, les gens commencé à dire, « Bon, vous restez, c'est toujours. Pourquoi vous ne voulez plus me mettre des ça. Oui, ça, c'est ça. Bon, bref. Nous y entrerons une fois sur si Dieu le Père, mais vous pouvez comprendre pourquoi. Mais ça se mais c'est pas aujourd'hui. Donc, nous comprenons qu'effectivement, okay. nous, nous devons avoir confiance. Avoir foi. Frère, ce n'est pas un petit Dieu. Les catholiques, ils ont leur petit Jésus dans la main de Marie. Ce n'est pas ce Jésus-là dont nous nous sommes intéressés. Celui-là, il est inactif. Celui-là, il ne peut rien faire. Il est dans les bras d'une maman. Il est toujours là, mais on va le prier, il ne fera jamais rien. Mais nous avons de celui qui dit, j'étais mort. Je suis vivant. Il a dit, puisque je vis, vous vivrez également aussi. Où oh, l'avez-vous mis? Elle <rire> a oublié qu'ils avaient pleuré en disant qu'ils viennent, dites-lui qu'ils viennent. Il n'est vienne, vienne. jamais sourd à ta prière, à ta requête, mon frère et ma soeur. » La seule chose qui dit est que, Est ce que est-ce que tu crois à ça? Même quand tu vois qu'il n'y a plus d'espoir. Souvenez-vous Que ce qui s'est passé dans les scènes d'Écriture C'est pour notre instruction La mer rouge C'était aussi sans espoir Dans le désert Sans eau, sans espoir On meurt plus de la soif que de la faim Là où il n'y avait pas d'eau Même pas une terre sur laquelle on pouvait dire On va creuser pour que l'eau sorte Il n'y avait rien Juste le pierre Où il n'y a pas d'eau dans le pierre Un rocher. Juste un rocher. Il dit, frappe le rocher. Et l'eau est sortie du rocher. Oui, oui, mon frère et ma soeur. Nous ne pouvons pas arriver à pouvoir comparer ces dieux avec notre conception ou notre imagination. Parce que toi et moi, notre imagination n'a jamais rien accompli. Pourquoi je ferai confiance à mes doutes Dieu te bénisse. Pourquoi je ferai confiance en moi Parce que je n'ai même pas la capacité de voir faire sauter. Même si je dois parler au roger, il n'y aura même pas de l'eau. Qu'est-ce que je peux changer moi Rien du tout. Mais lui, oui. Il a changé l'eau en vin. Il a dit à Moïse, par le rocher, l'eau est sortie. Là où il y avait un point d'issue dans la mer rouge, il a ouvert. Toi, tu peux ouvrir même les petits ruisseaux. Juste même les petits flaques d'eau que nous avons ici. Dis, flaques d'eau, c'est par toi. Que moi, je passe. Il va même pas. Il sera plus sourd que, que, les, que, les, que les murs, même. Bien sûr que oui, il n'entendra jamais. Tu peux laisser la flaque d'eau. Ouvre-toi. Jusqu'à ce que tu marches dans le flaque d'eau, toi-même. Mais là, c'était la mer. La mer, mon frère, pas du dessus. Il dit, mais pourquoi tout ce cri ne suis pas vivant. Il dit, Moïse, parle, c'est tout. Et la mer a obéi. Parce que ce peuple-là était loin par lui. Et la mer ouvre les chemins. Mais il ne voyait pas les chemins, les chemins étaient devant Dieu. Il avait tracé cela. Est-ce que toi, tu peux le faire Alors pourquoi peux-tu douter de la parole de ce Dieu qui t'a prouvé Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Tu peux prolonger ta vie à toi, mais Dieu peut le faire. Alors pourquoi douter pourquoi, pourquoi douter de ce qu'il a dit dans les saintes écritures, mon frère et ma soeur Pourquoi trembler Pourquoi Il n'y a pas de raison. Si nous ne connaissions pas Dieu et sa parole, ça serait différent. Qui mais où l'avez-vous mis Nous avons terminé. Où l'avez-vous mis C'était déjà sans espoir. Oh, j'ai prié Dieu, Dieu ne m'a pas entendu, mais Dieu t'entend. Il t'entend très bien, parce que quand tu demandes quelque chose, il a dit, mais si vous demandez quelque chose en priant, c'est vrai, non si vous le demandez, c'est sa volonté, croyez. Je ne vois pas un frère ou une soeur qui soit ici qui dit, « Seigneur, aide-moi à aller voler la voiture de monsieur qui est là-bas. » Je ne peux pas, c'est vrai, frère. Ou aide-moi à savoir comment casser la vitre pour rentrer, pour voler. Non, je ne peux pas voir un frère qui peut prier comme ça un frère va prier, Seigneur, aide-moi à vivre comme tu veux. Amen. Non, c'est toujours selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas Amen. Ne laissez pas, Satan, vous, vous, vous, vous, vous mettre des pensées dans la tête. Non, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas désirer voler. Tu vas désirer que Dieu fasse quelque chose, que tu fasses quelque chose de bien pour ton Dieu dont nous sommes dans la voie. Ce qui nous manque, nous, c'est la persévérance dans ce que nous demandons à Dieu. Sirophénicienne la femme. Vous vous souvenez ah oui, elle avait un désir. Hein? C'était que son fille là-bas puisse être délivrée. Vous vous souvenez Mais qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé comme embûche Il a dit d'abord, mais renvoie-la, renvoie-la Bien sûr que quand tu entends déjà ça, que les gens veulent que tu es, par exemple là, les frères, là, ils sont toujours, mais il exagère cette soeur, ça te décourage. Tu dis mais quand même je suis venu au milieu de, quand même de chrétiens des croyants il est vraiment encouragé pour cela Dieu te teste bien sûr que oui mais, mais Seigneur il fait beaucoup de bruit voilà elle a entendu mais il n'a pas reculé il a toujours avancé hé oh. hey, pitié de moi mais dit il crie trop fort ça, ça nous dérange fais la terre et puis il entend le maître, il dit, mais je n'ai pas été envoyé, effectivement, aux étrangers, j'ai été envoyé qu'en fils d'Israël, etc. Il qui encore plus fort, Seigneur, mais en fait, il dit, mais je ne peux pas donner de nourriture des enfants. Oh, ça, c'était pour. Là, c'était. Oh, imaginez, j'ai toujours dit, mais dit que, je donne un exemple que moi, je dise, à que tu ne peux pas dire ça, mais. Je donne un exemple. Juste un exemple. En fait, c'est. Je ne peux pas le faire, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez dire, effectivement, à l'effet des devenus Il exagère, mais ses il se pour qui Parce que Dieu peut vous tester aussi. C'est pour voir l'amour, le respect, la considération que vous avez, dans toutes les circonstances, c'est sûr et certain. Ça, c'est vrai, frères et sœurs. Dieu peut permettre une circonstance. Bon, les gens des, et, bon, vous souriez, vous souriez. Puis un jour comme ça, bon, j'ai dit ça, les gens commencent à dire, « Ah non, non, non, bon, passons là. Et, oui, c'est vrai, il faut que les gens soient spirituels. Parce que quand tu donnes un exemple, évidemment, ça, ça voit qu'on devient quelque chose, on saisit l'occasion. Alors que ce n'est pas ça, ce qui vous fait, c'est l'esprit mauvais. C'est ce pour ça que je ne vais pas donner cet exemple. Alors, nous voyons qu'il dit à la femme, « Je ne peux pas donner la des enfants aux chiens. » Ah, vous connaissez cela bien, plus qu'on le répète ici. La femme a réalisé que, vraiment, que le maître lui-même, le Seigneur veut qu'il allait. Il dit, mais c'est quand même un serviteur de Dieu, non Il agit comme ça. Voyez-vous, plus il a dit comme ça, l'amour et le respect ont augmenter. C'est Ah, c'est ouais. ah, extraordinaire. Quand je vois maintenant cette tableau, j'ai dit Dieu d'Abraham. Si tu l'as permis pour que ça soit écrit, tu avais raison. C'est incroyable, parce que quand serviteur de Dieu vous dit avec un ton comme ça, vous parlez même, vous allez les détester. Ouais, mais voyez-vous, oui, non. il s'est prené, bon, on les respecte, il s'est prenait pour qui, effectivement. Mais un homme de Dieu, vous n'allez pas lui manquer du respect. Amen. Dieu vous éprouve aussi, effectivement, pour voir comment vous allez réagir. Oh, tu vois, il a parlé de moi, il est dur. Et puis il m'a dit ça, effectivement, je parle de l'église. Il n'y a pas de problème. Dieu teste. La femme ne savait pas qu'on l'attestait. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. La chose qui était en elle était quoi? Il dit, je regardais partout. C'est seulement cet homme ici. Qu'il me frappe, qu'il me repousse. Il a quelque chose de meilleur. Parce que je comparais. Lui là, non, non, non, non, non, non. C'est pour ça qu'il n'avait pas ses... peur qu'il savait qu'on l'ait testé. Non C'est ce qu'elle a cru en elle pour cet homme-là de Galilée qu'il voyait. Il savait que ma délivrance, mais tout ce que je veux, c'est ça la foi. La foi, ma délivrance, c'est dans cet homme-là. Qu'il frappe, qu'il parle dur, qu'il me chasse, qu'il fasse ceci, je dis, où veux-tu que j'ai... Je... Vous n'avez pas remarqué Pierre tout le monde dit, mais le Seigneur dit, je reviens à la femme puis nous allons clôturer. <rire> <rire> oui, c'est l'état. Le <rire> Seigneur dit, aussi d'une manière assez dure, vous connaissez cela Parce que vous lisez hein, mettez-vous à la place de ce là où ils avaient la parole de Moïse, c'est lui qui mange le sang, évidemment, il est coupable, effectivement, parce que Dieu ne veut pas manger ça. Et puis, on voit un homme qui vient, qui est toujours un paradoxe pour même les renseignements, effectivement, parce que Jésus, on ne l'aimait pas, on les détestait. Et puis il leur dit, mais c'est lui qui ne mange ma chair. Il a bien clair, dit les choses clairement. Vous savez, mettez-vous à cette époque-là, frère. C'est lui qui ne mange ma chair. Il dit, mais mon Dieu, là, c'est le sombres de tout. Dieu sait comment faire les choses. Parce qu'il dit, mais maintenant, il a dévoilé sa nature. Il est allé au-delà. Manger la chair de bœuf, oui. La chair de poule, oui, bien sûr. Les animaux, oui. Mais quand même d'un être humain. Ça, même Moïse, le prophète, n'a jamais dit ça. Bien sûr qu'il n'a jamais dit ça, parce qu'il n'était pas la parole. Bien sûr. C'est sûr et certain. Jésus-Christ est la parole faite chair. Moïse n'était pas la parole faite chair. Non. Amen, amen. Ah oui, monsieur. Il avait le droit de dire que c'est lui qui les mange ma chair. Ah oui. Dans Matthieu, il a pris la pas dit, mais ceci est. Si... C'est vrai, non Il dit c'est qu'il ne mange ma chair. Il ne boit mon sang. Mon sang ici, il, il faut qu'il qu boive mon sang. Ah, ah là là là Quand on est charnel, là, oui, c'est sûr, quand on est charnel, on peut même le tuer pour que les gens disent que cet homme-là, il est un homme de Dieu. Parce qu'il a, a tué l'hérétique. On, on voit qu'il est.. Non, non, non, non, non, non. Ce sont des Quand vous aimez Dieu, vous devez être spirituel. Bien sûr, quand il a dit qu'il boit mon sang, on devait comprendre. La vie est où La vie est. La vie. Les Vous savez pourquoi les pêcheurs dans l'ancienne alliance, effectivement, ils sont toujours pêcheurs avec la conscience, oui. Parce que les sangs, les sangs des animaux, la vie d'un animal est inférieure à la vie d'un homme. Ah oui, ils ne pouvaient rien faire, simplement couvrir. Mais la vie qui était dans ce sang-là, c'était le sang de Dieu, n'est-ce pas Ce n'était pas une autre vie, la vie qui pouvait être rachetée. Mais rachetée aussi. Quand il a dit que cela, tous ceux qui étaient avec les disciples, ils sont donc partis, vous comprenez C'est-à-dire qu'ils ils, ils ils se sont commencés à pouvoir s'en aller un à un. Vous vous souvenez Qu'est-ce que le Seigneur a fait Il a regardé tous les autres qui sont restés et là, il a d'abord dit, mais mes paroles sont esprits et. Il hein, hein, faut toujours bien comprendre. Et puis il pose la question, mais pourquoi vous, vous ne vous en allez pas vous aussi Il n'aura pas dit, oh, ayez pitié de moi parce que je suis votre maître. Si vous m'abandonnez, je vais prier, je vais commencer à prêcher aux chaises. Non, mais il y en a des comme ça, hein. Les prédicateurs qui changent parce qu'il a fait du voix que les peuples ne sont pas contents, ils changent. Oui, c'est vrai, ils ne faites pas des histoires qu'on vous raconte, mais c'est vrai. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, quand Dieu appelle un homme, s'il est appelé de Dieu, sur et certain qu'il y a aussi un peuple pour l'écouter. Jean-Baptiste appelé de Dieu, mais il prêchait dans le désert. C'est Dieu qui a envoyé les âmes. On n'a pas pouvoir se battre. Il faut que je puisse que, que, que dire des choses qui ne plaisent pas. Mais que ça ne plaise, ça plaise pas, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de pouvoir prêcher la parole. Dieu prend soin. Ceux qui sont des dieux restent accrochés. Ceux qui ne sont pas des dieux, ils s'en iront. Ce n'est pas moi qui dois faire la séparation. C'est Dieu qui fait les tri. Donc, il a dit, mais pourquoi vous, vous ne vous allez pas vous aussi C'était pour notre témoignage aujourd'hui. Pierre était aussi avec les autres. C'est lui qui répondait, il dit, ah, ah, ah. <rire> à qui d'autre irions-nous et, et puis il continue en disant, c'est de toi que nous entendons dire, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. <rire> Vous voyez la foi Donc l'homme n'a pas regardé comme les autres regardaient cet homme-là, qui sont partis effectivement parce qu'ils étaient trop charnels. Il dit, mais que Dieu te bénisse, ma vie. Amen. Il dit, mais, il dit, mais, mais ah, qu il a qu à qui d'autre qu'à toi mm. Même si tu frappes, nous savons qui tu es. Amen. Parce qu'ici, il dit, mais nous ici, il vous en entendu, nous avons cru et reconnu. C'est ça la foi, monsieur. Oui. Que, es, que tu es un simple prédicateur Non. non. Tu es le Christ, Amen. le Fils du Dieu vivant. Si elles ne le savent pas, nous, nous savons cela. Amen. Alors, nous restons accrochés à la parole, que ça soit dur, que ça blesse, que ça soit, nous, nous savons que nous avons trouvé. Amen. Et vous avez remarqué la réponse que le Seigneur lui a donnée Il dit N'est-ce pas moi qui vous ai choisi Il savait très bien que Pierre ne pourrait jamais s'en aller. Amen. Non, frère, non, il, il est sûr et certain Amen. que cet homme-là, vous êtes dur la parole, dur n'importe quelle circonstance, Pierre resterait là. Et certain, c'est ça la grâce de Dieu. puis il dit N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Donc son choix n'était pas pour rien. Quand il avait choisi, il y avait quelque chose de dur en lui, en eux, effectivement. Les autres l'ont parlé. C'est pour ça que la femme si donc donc quand il était dur en disant je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et c'est ça révolter comme tout un chacun de vous. Ah, tu vois, maintenant, moi, je ne viens pas l'assemblée par ces jours-là. Je parle avec les pasteurs, il m'a dit une parole dure. Moi, je croyais qu'il était, il était un bon frère, un homme de Dieu. Mais ces jours-là, ça m'a blessé. Hein. Qu'ils me disent comme ça. Mais c'était Dieu qui t'a testé aussi. C'est pour ça que j'ai dit, c'est parfois difficile. Quand on dit, ah, oh, frère, on t'aime. Je sais bien, une manière je aujourd'hui, mais vous m'aimez jusqu'à un point quand je vous souris. C'est la vérité, ça vous le savez aussi. Parce qu'on sourit, on est gentil, effectivement cela. Mais quand on prend position maintenant pour prendre la parole et vous mettre à la place que vous avez, effectivement, vous allez me trouver injuste. Votre sourire ne sera plus jamais un sourire sincère. Vous m'éviterez quand je sortirai de mon bureau, derrière pour aller à l'extérieur. Maintenant vous pouvez m'embrasser, après vous ne m'embrasserez plus. Bon, c'est la vérité, vous le savez, que c'est vrai. Vous pouvez dire que ce n'est pas vrai, frère, mais vous savez que c'est vrai, c'est l'humain, ça. Parce que pour aimer quelqu'un, même s'il est dur avec vous, il faut aimer Dieu. Avoir confiance. Parce que ce n'est pas facile, vous ne pouvez pas me dire, oh frère, nous t'aimons, je sais que c'est faux. Nous t'aimons, parce que quand ça va chauffer dans la parole, ah ben, vous allez téléphoner à gauche, ah, mais on entend aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Hein. Quand déjà vous commencez à vous appeler à gauche, c'est que l'amour a diminué, oui. Ah, oui. C'est la vérité. Oui. Alors, nous revenons à la femme. Nous, nous partons maintenant. Ah, nous avons dit 21h dehors. Je termine ici. Et c'est la vérité. on a dit déjà. C'est que... pas facile. Hein? Mais nous allons prier tout de suite là. C'est pour ça que quand il dit ça, il dit Seigneur. Vous avez entendu Il appelle même Seigneur. Il dit Les chiens. Les chiens <rire> mangent les miettes. Non, frère et soeur. Je crois que Dieu, son intérieur a bougé. dit Les chiens. Il a même appelé Seigneur. Les chiens mangent les miettes qui tombent en dessous de la table. Que Dieu bénisse cette femme. Amen. Le Seigneur s'est arrêté. Et dit Mais femme, ta foi est grande. Amen. Donc il a testé cette femme. Pour savoir si vraiment elle avait confiance en lui. Il était tellement dur à son endroit, mais la femme est restée ferme dans la foi, mais vers qui d'autre je pourrais aller. J'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai tourné, je curiosis. Je n'ai pas trouvé. C'est toi que j'ai trouvé. Il dit, ta foi est grande. Va, ça sera fait selon ta foi. Et sa fille était guérie. Il est le même hier aujourd'hui. Et les venons nous en prie. Notre... Vers toi monte notre majeur, Fils de Dieu, puissant, sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. soit ton amour, loué soit un jamais ton nom, Jésus, ta gloire et bien fait, Oui, loué soit ton amour, loué, loué soit un jamais. Dans ta gloire, était bien fait, De toi vient la délivrance, tu paies à notre rançon. C'est à toi qu'il est espérance La paix et la guérison Louer loué, soit ton âme Loué, loué, sois jamais ton nom, Jésus, ta gloire était bien fille. Oui, loué, soit ton amour loué, loué, soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien fille. Sous ta bannière, il peut acheter qui demeure dans ta lumière vers la céleste. Ton amour loué, loué, sois un jamais. Ton nom, Jésus, ta gloire est-il d'un vie, oui, Loué, sois ton amour loué, loué, sois un jamais. Ton nom, ta gloire est par ta dirie de parole, tu l'enseignes, tu l'insuises, et par l'esprit qui console, sûrement tu le Sois ton âme, loué, nourré, sois un jamais. Ton nom Jésus, ta gloire, il était bien Oui, oui, sois ton âme, loué, nourré, sois un jamais. Ton nom, ta gloire, il Bientôt, bientôt, gloire, attendent. Tu combleras tous nos vœux sur la nuit insolente. Et à nous ici, loué, loué soit ton amour, loué, loué soit à jamais ton nom Jésus ta gloire et ta faveur, oui, loué, loué soit ton amour. Louez, louez, sois à jamais dans nos camps.